C'est moi qui fais ce bruit. Je suis heureuse. J'ai un instrument magnifique. Je peux manger n'importe quoi. Ce matin, par exemple, j'ai mangé deux cloches avec leurs bâton J'ai mangé deux trompettes, trois douzaines de coquilliers. J'ai mangé une salade avec son saladier. Les cailloux blancs que tu semais, eux aussi, je les ai mangés. Mange bon, sur mon dos. Je vais très vite, nous allons voyager ensemble. Mais mon père et ma mère, je ne les verrai plus. S'ils t'ont abandonné. Hein. S'ils t'ont abandonné. C'est qu'ils n'ont pas envie de te revoir, de ce tout. Il y a sûrement du vrai dans ce que vous dites, Madame l'autruche. Non. Non. S'il te plaît. Non, s'il te plaît, ne m'appelle pas madame. Non, ne m'appelle pas madame, s'il te plaît, ça fait mal aux ailes. Appelle-moi autruche tout court. Oui, autruche, mais tout de même, ma mère, n'est-ce pas Alors, c'était un extrait de... L'autruche, de Jacques Prévert, page 10. Là, c'est la suite. Suivez avec moi, s'il vous plaît. On continue la lecture. L'autruche le en colère, très en colère, lorsqu'elle a, lorsqu a entendu le mot, oui, autruche, oh, mais tout de même, ma mère, ma mère, n'est-ce pas Alors, l'autruche était vraiment en colère. Regarde la réaction de l'autre. N'est-ce pas quoi N'est-ce pas quoi Tu m'agaces Tu m'énerves Tu m'ennuies Tu m'agaces à la fin Et puis... Veux-tu que je te dise Je n'aime pas beaucoup ta mère à cause de cette de cette de cette manie qu'elle a de mettre toujours des plumes d'autruche sur son chapeau. Alors, le suisse poussé. Le fait est que ça coûte cher, mais elle fait toujours des dépenses pour éblouir les voisins. L'autruche, les maintenant. Au lieu d'éblouir les voisins, au lieu d'éblouir les voisins, il aurait mieux fait de s'occuper de toi. Il te giflait quelquefois. Oui, elle te giflait. Le fils poussait. Mon père aussi me battait. T'es Ah Monsieur poussait te battait. C'est inadmissible, ça. Les enfants ne battent pas leurs parents. Pourquoi les parents battaient-ils leurs enfants? Hein? Comment tu pourrais nous expliquer ça? Les enfants ne battent pas leurs parents. Pourquoi les parents battraient-ils leurs enfants? D'ailleurs, M. Pousset n'est pas malin non plus. La première fois qu'il a vu un œuf d'autrui, c'était... C'est tout ce qu'il a dit. C'est moi qui fais ce bruit. Je suis heureuse. J'ai un estomac magnifique. Je peux mon. Je peux. C'est moi qui fais ce bruit. Je suis heureuse. J'ai un estomac magnifique. Je peux manger n'importe quoi. Ce matin, par exemple, j'ai mangé deux cloches avec leurs bâtons. J'ai mangé deux trompettes. Trois douzaines de coquetillers. J'ai mangé une salade avec son saladier Et les cailloux. Et les cailloux blancs. Et les cailloux blancs que tu se mets. Hein? Eux aussi, je les ai mangés. Vas-y, monte sur mon dos. Je vais très vite. Nous allons voyager ensemble. Mais mon père et ma mère, je ne les verrai plus. S'ils t'ont abandonné, c'est qu'ils n'ont pas envie de te revoir de si tôt. Il y a sûrement de vrai dans ce que vous dites, madame Truche. Oh non. Oh non, ne m'appelle pas madame, s'il te plaît ne m'appelle pas madame, c'est quoi ça, ça me fait mal aux ailes, tu sais hein, ça me fait mal aux ailes quoi, appelle moi autruche tout court, d'accord, oui, autruche mais... mais tout de même ma mère, n'est-ce pas alors, c'était un extrait de mise en scène de l'autruche, de, de l'écrivain français très célèbre Jacques Prévert. Et bien sûr, vous entendez la suite de cette histoire. Pourquoi pas Je vais vous raconter de cette façon. Thiètre. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. Et essayez d'imaginer. Alors, l'autruche, lorsqu'elle a entendu le mot madame, J'étais en colère aussi le mot, ma mère. L'autruche en colère, très en colère. Regardez, regardez, ou imaginez plutôt la réaction de l'autruche. N'est-ce pas quoi Tu m'agaces, tu m'énerves, tu m'ennuies. Tu m'agaces vraiment à la fin, et puis, veux-tu que je te dise, je n'aime pas beaucoup ta mère, hein. Enfin, à cause de cette, euh, de cette manie euh, qu'elle a de mettre, euh, quoi, des plumes, voilà, des, ou des plumes d'autruche de sur son chapeau. Le fils poussé. Le fait est que ça coûte cher, mais elle fait toujours des dépenses pour éblouir les voisins. L'autruche. Au lieu d'éblouir les voisins, elle aurait mieux fait de s'occuper de toi. Elle te giflait quelquefois. Oui, elle te giflait. Mon père aussi me battait. Ah! Monsieur Pousset te battait. C'est inadmissible, ça. Les enfants ne battent pas leurs parents. Hmm? Pourquoi les parents battraient-ils leurs enfants? Quelqu'un qui peut m'expliquer cela, s'il te plaît. Ah. Les enfants ne battent pas leurs parents. Pourquoi les parents battraient-ils leurs enfants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer cela D'ailleurs, monsieur le ton père n'est pas très malin non plus. La première fois qu'il a vu un œuf d'autruche, sais-tu ce qu'il a dit Non. Eh bien, il a dit, ça ferait une belle omelette. Le fils peut se cette fois. Il parle je me souviens la première fois qu'il a vu la mer il a réfléchi quelques secondes et puis il a dit quelle grande cuvette dommage qu'il n'y ait pas de pont quelle grande cuvette dommage qu'il n'y ait pas de pont tout le monde a ri mais moi j'avais envie de pleurer oui alors, euh, ma mère m'a tiré les oreilles. et m'a dit, « Tu ne peux pas rire comme les autres, comme ton père plaisante. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Mais je n'aime pas les plaisanteries des grandes personnes. » Le truche pas. Moi non plus. Grimpe. Grimpe sur mon dos. Monte sur mon dos. Tu ne reverras plus tes parents. Mais tu verras du pays. Ça va? Ça va? Ça va, Ça va. Dès le petit poussé, il grimpe et monte sur le dos de l'autre. Au grand triple galop, l'oiseau et l'enfant démarrent et c'est un très gros nuage de poussière. Sur le pas de leur porte, les paysans hochent la tête et disent « Encore une de ces sales automobiles ». Mais les paysans entendent l'autruche qui carillonne en galopant. « Vous entendez les cloches » disent-elles en se signant. « C'est une église qui se sauve le diable sur mon cours après. » Et tout se barricadaient jusqu'au lendemain matin. Mais le lendemain, l'autruche et l'enfant sont très très très très loin. Alors c'était bien sûr pour confondre. De Jacques Prévert, l'autruche, mais raconté autrement. Merci, mes chers élèves, de votre attention et essayez d'imaginer cette belle scène du théâtre de l'autruche et le petit poussé.